Bonjour, c'est Frédéric. Je voulais vous souhaiter une excellente nouvelle année. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous enseigner en 2019. Et j'ai hâte de reprendre les cours en 2020. Voilà, je vous souhaite une nouvelle année pleine de succès, de bonheur. Et je souhaite vous retrouver tous très bientôt. Merci à vous